Ouais, nickel. Je suis bien blanche comme des fesses, là, avec mon, juste mon nez rouge. C'est mon côté breton qui doit ressortir, je ne sais pas. et Hello tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va Enrhumé, il est un peu stressé par cette vidéo finalement. Aujourd'hui, comme c'est écrit dans le titre, euh, je reviens pour un parlant vraiment, si vous ne savez pas ce que c'est. Euh, J'ai fait trois vidéos je crois comme ça sur ma chaîne, que je mettrai dans le petit i. Euh, ce sont des vidéos où je m'ouvre vachement plus à vous et je parle de sujets touchants finalement, enfin en tout cas qui m'ont touché. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait parce que j'arrive pas à trouver un sujet où je me sens prête vraiment à parler. J'ai bon, envie de faire une vidéo à l'ancienne, c'est pour ça d'ailleurs que je suis sur mon lit, euh, dans ma chambre. Parce que je me suis dit que c'était un peu plus intimiste. Aujourd'hui, on va parler des complexes. Ce que j'adore avec ces vidéos-là, et c'est un peu le but aussi, c'est qu'il y ait énormément d'interactions dans les commentaires. Vous me parlez à moi, mais aussi entre vous. Euh, et ça, j'adore parce que sous les autres vidéos, vous vous entraîniez à mort et tout. Donc ça, c'est trop bien. Et tous vos témoignages m'aidaient me... finalement aussi. Enfin, en tout cas, qu'on s'entraide tous ensemble. Bon, alors, comme j'ai fait à chaque fois, je vais vous parler d'abord de mon expérience. Et après, je vais essayer de vous donner mes petits conseils euh, qui ont marché sur moi, ou du moins qui m'aident. Il va y avoir complexes physiques, euh, mais pas que. Je vais aussi parler de complexes au niveau de ma personnalité, parce que oui j'ai des complexes genre euh, mentaux on va dire, j'en enfin ai des choses dans ma personnalité que je sais, que je suis comme ça et que je déteste. D'abord je vais vous faire un peu mon top 3 euh, de mes gros complexes au niveau de mon physique. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens, j'ai rien préparé pour cette vidéo, je trouve ça plus naturel. Et ce soleil là, d'où il fait beau dans l'est de la France Ça y est je critique Besançon, je vais me faire défoncer en commentaire. <rire> Ce petit rayon de soleil il va plus nous embêter normalement. Je parle de complexe, c'est pas juste des choses que j'aime pas chez moi, c'est vraiment des choses qui me bouffent la vie, euh, littéralement. Qui me bloquaient, et pour mon complexe numéro 1 qui me bloquait vraiment vraiment vraiment beaucoup. Allez on va commencer par mon plus gros complexe, comme ça la partie euh, la plus dure pour moi sera passée. Je pense que ça va pas être une énorme surprise pour beaucoup d'entre vous, mais mon complexe, vraiment mon plus gros complexe, et ce depuis que j'ai 10 ans, donc ça va faire 12 ans, c'est mon acné donc voilà, enfin je dirais même ma peau euh, du visage en général et maintenant mes cicatrices d'acné j'ai souvent parlé d'acné sur ma chaîne parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup touché j'ai eu mes premiers boutons d'acné quand j'avais 10 ans euh, j'ai eu une acné sévère arrivée euh, fin collège, je pense que vraiment sévère sévère ça a commencé euh, quand j'avais 15 ans donc en 3ème après ça faisait des va et vient euh, selon les traitements que je prenais et également selon mes hormones je vais pas vous refaire un historique de tous les traitements que j'ai pris, de... j'ai testé pas mal de choses notamment Roaccutane j'avais fait des vidéos euh, pour ma seconde cure euh, qui sont toujours disponibles sur ma chaîne si vous voulez je vous les mettrai dans le petit i c'est quelque chose qui m'a réellement empêché euh, de vivre ma vie à 100% quand j'étais euh, plus jeune donc quand j'étais vraiment adolescente c'est à dire que arrivée en seconde ça a, été, euh, ça a été là que mon acné a été la plus sévère ça m'a miné euh, le moral euh, vous imaginez juste même pas à quel point en fait si vous voulez je me maquillais la peau euh, mais malgré tout ça se voyait que j'avais de l'acné ça se voyait il fallait au moins que je cache la rougeur que j'essaye de cacher un maximum la misère j'aurais juste pas pu aller au lycée sinon et même sortir euh, tout simplement de chez moi. C'était quelque chose qui me bouffait la vie, pourquoi Parce que pour tout vous dire, à cause de mon acné, mais vraiment juste à cause de mon acné, je m'empêchais de sortir, de rencontrer du monde. Parce que j'avais l'impression à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne. Euh, si vous voulez, à, à cette époque-là, j'avais mon groupe d'amis, donc j'avais vraiment mes trois amis euh, qui sont toujours amis avec moi aujourd'hui, mais avec qui on était tout le temps en fait en seconde au lycée ensemble, et était, on était vraiment ce groupe de quatre, et j'avais des amis, des, enfin, des potes quoi, euh, à côté, mais euh, c'était des gens avec qui je me sentais pas bien, et même mes amis, amis, du coup ces trois personnes-là, même avec eux, j'avais du mal. Euh, parce que je, je... en fait je m'auto-jugeais, je me détestais à un point. Euh, euh, J'étais hyper méchante avec moi-même au final et euh, je me trouvais juste... le terme c'est que je me trouvais juste dégueulasse. Tout ça parce que j'avais des boutons en fait. Quand je vois d'autres personnes dans la rue qui ont de l'acné, euh, ça fait partie de la personne et on voit pas du tout que ça sur la personne. La personne a son charme et a bien d'autres qualités, mais c'était sur moi et c'était euh, ce qui me bouffait euh, ma vie. Du coup à cause de mon acné, comme je vous disais, je m'empêchais de rencontrer des personnes, des nouvelles personnes parce que j'avais l'impression à chaque fois que quand les gens me parlent, leur regard déviait forcément sur mes boutons et sur le mon visage en fait mais genre en mode ils ne voyaient que ça, j'avais l'impression que les gens ne me regardaient pas dans les yeux, alors je pense que beaucoup de fois c'était psychologique, il y a eu forcément des fois où c'était vrai, hein, tout n'était pas dans ma tête et, euh, et ça c'est chiant quand une personne en face de vous a de l'acné regardez la dans les yeux en fait même si vous êtes je sais pas attiré par ces boutons au final quand t'as un complexe et que tu vois en plus les gens qui figent là dessus mais comment te dire que ça moi j'avais juste envie de pleurer en fait dans ces cas là c'est tout, j'étais tellement complexée par mon acné que je m'empêchais également d'aller en soirée euh, même avec des, avec, euh, des, des gens euh, de mon entourage en qui j'avais confiance parce que en soirée il y a forcément ce moment où ta peau va être un minimum démaquillée. Pour moi c'était logique mais quand j'allais dormir chez des gens je ne me démaquillais pas la peau parce qu'il était hors de question qu'on me voit complètement démaquillée mais forcément quand tu vas dormir eh ben, il y a du maquillage qui s'en va et donc ça pour moi c'était impensable il fallait toujours que mon teint soit nickel euh, le mieux maquillé possible et du coup je m'empêchais d'aller dormir chez des potes d'aller en soirée euh, et du coup je n'avais pas de vie sociale hein qu'on se le dise tout ça parce que j'avais des boutons et, et vraiment c'était juste à cause de ça je je m'empêchais de vivre ma vie juste à cause de l'acné. Quand je vous dis que ça me bouffe, oh j'en perds ma voix, oh doute et émotionné. Dans le métro je me sentais j'avais l'impression en fait même dans la rue, dans le métro, au lycée, même dans ma famille, j'avais l'impression que les gens avaient tous le regard tourné sur mon visage. Je voulais juste être une petite souris et qu'on me voit pas. Je veux être aussi totalement transparente avec vous, ça m'est arrivé de sécher les cours en secondes. Euh, parce que j'avais euh, trop d'acné ce jour-là et que j'avais qu'une envie c'était de pleurer et ça je sais même pas si mes potes sont au courant en fait est-ce qu'on peut ne pas parler de ces vidéos quand on se revoit la prochaine fois les potes <rire> s'il vous plaît donc ma maman était au courant euh, parce que j'étais mineure à l'époque et en fait sauf qu'elle savait dans quel état ça me mettait et en fait je l'appelais mais en panique je faisais des crises d'angoisse en fait si vous... Enfin, si vous voulez que je sois honnête de toute façon c'est le principe de la vidéo, sois honnête merde prends tes couilles à demain là, ouais j'ai pas de couilles c'est pas grave voilà, je prends mes boobs à deux mains. Cause de mon acné, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse sur crise d'angoisse parce que c'était un complexe monstrueux et que je j'en pouvais plus en fait, et du coup j'angoissais, j'angoissais, j'angoissais, j'avais l'impression d'étouffer bah, le principe d'une crise d'angoisse mais dès que j'étais dans une salle de cours et qu'il y avait tous ces gens là, en plus tu sais au lycée c'est comme au collège c'est des gamins qui, qui, qui se moquent de toi tu vois, même si au final j'ai jamais eu de moquerie sur mon acné, enfin si au collège mais pas au lycée bref, mais j'avais l'impression que les gens allaient se moquer parce qu'au collège on se foutait de ma gueule, je vous encule les gars <rire> si y a les gens du collège qui viennent là, je vais me recoiffer, ça va passer le temps, peut-être qu Peut que les gens auront oublié ce que je viens de dire euh, j'en dormais plus la nuit et j'ai séché beaucoup de cours en seconde. Pas que pour ça, j'avais enfin bon bref. La seconde, de toute façon, c'est une période très noire de ma vie. Euh, j'ai pas envie de en parler. Mais il est de retour ce rayon de soleil. Il va nous suivre. C'est pas possible. Je vais pas faire le tour de la pièce quand même. Donc voilà pour mon acné. Aujourd'hui, euh, j'en ai encore. Euh, j'ai surtout beaucoup plus de cicatrices d'acné que de boutons d'acné. Euh, là, je suis en train de tester un nouveau truc. C'est un traitement beaucoup plus naturel. Tout ça, tout ça. Euh, je suis en train de le tester. Hein. Non, euh, je me prends beaucoup moins la tête. Euh, je suis plus là à essayer 10 mille produits, 10 000 nettoyants, démaquillants, 10 000. 10 000 savons, 10 000 masques, 10 000 crèmes, j'en ai ras le cul en fait. Je me suis décapé la peau pendant des années, j'en ai marre. Roaccutane a quand même fait beaucoup de choses et a beaucoup beaucoup aidé. Malheureusement après j'ai eu des problèmes hormonaux, donc cette connasse d'acné est revenue. Coup de cicatrice, donc là en ce moment je suis également en train de tester le gel d'aloe vera. Et vous voulez que je vous raconte un truc, je dois être la seule meuf allergique au gel d'aloe vera. Et vraiment j'ai gonflé du visage, j'avais des plaques rouges, j'ai pas compris. Vous voyez tout est contre moi pour que j'ai une peau de merde en fait C'est mon destin Margot la peau de merde. Je retrouverai ma peau de quand j'avais 15 ans. Je sais très bien je serai dans le même état mental à refaire des crises d'angoisse, à pu sortir, à pu avoir du social. Je, je le sais, je me connais. Aujourd'hui, voilà, quand j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 boutons, ça va. Maintenant j'arrive à me montrer des maquillés devant ma famille, devant mes amis les plus proches. Mais j'ai encore du mal. Il y en a une, ça fait 10 ans que je suis amie avec elle. Euh, même devant elle, j'ai encore du mal à me montrer des maquillés. Enfin, je sais pas, enfin, genre, je bloque. Mon deuxième plus gros complexe euh, qui est quand même. En fait, ça a été un énorme complexe pendant 3 ans, je pense, et aujourd'hui, euh, plus du tout. Donc, euh, c'est pour ça que je suis contente d'en parler. C'est une victoire pour moi, tu vois. fais euh, l'esprit, euh, toujours dans la même période, hein, de la seconde à la fin terminale, début L1. Donc, ce deuxième complexe, il s'agit de la cellulite. Euh, on va mettre ensemble avec les vergetures. Donc, oui, je sais ce que vous allez dire. Mais Margot, tu fais une taille 34. Mais Margot, t'es super fine. Mais Margot... Tu fais 1m65 pour 46 kg. Tu n'as pas de cellulite, tu n'as pas de vergeture. T'as des personnes, elles vont avoir des formes et pas de cellulite et t'as des personnes comme moi qui sont très fines mais qui ont de la cellulite et des vergetures. Petite anecdote, aujourd'hui c'est la journée des anecdotes. Appelez-moi Mamie Margot, père castor à Castor. Donc, comme je vous dis, j'ai de l'acné. Oh là là, c'est chiant. Je vais voir ma dermatologue. Ma dermatologue me fait tester plein de traitements. Nani nana. Arrivée en seconde, je vais voir ma dermatologue en pleurs et je lui dis J'en peux plus, j'en ai marre de l'acné, j'ai envie de me. Je vais péter un plomb. Et elle me regarde et elle me dit bah, Je te propose Roi Cutane. Roi Cutane, tu es obligée de prendre un moyen de contraception. <rire> je prends donc la pilule contraceptive. Oui, parce que du coup, elle s'est dit que c'était le moyen euh, qui pouvait euh, le plus m'aider à faire disparaître mon acné en étant cutane. Bref, du coup, je prends la pilule, je prends la pilule, qu'est-ce qui se passe Bim, je prends 3 kilos en un mois. Et là, vous allez me dire, Margot, 3 kilos, c'est rien. Je prends 3 kilos. Moi, à l'époque, j'étais complexée de ma maigreur aussi. Bon, ça, j'en parlerai pas, mais c'est un autre débat. Mais moi, à l'époque, je prends 3 kilos, je suis refaite. Pour tout vous dire, j'ai pris que du cul, que des seins. Je prends des seins, je prends des fesses. Et quelques mois après, en plein été, je me mets en short, je me regarde dans le miroir, je regarde mes cuisses et je fais... Il y a des espèces de bosses et de trous dans mes cuisses. Je vous promets, je ne savais pas ce que c'était que la cellulite à l'époque. Du coup, bah, je me suis vraiment dit ça, il y a des trous et des bosses. Je vais voir ma belle-sœur, donc la chérie de mon frère, et elle me regarde, elle me fait, bah oui, euh, bah, Margot, t'as 16 ans, euh, moi aussi j'ai de la cellulite, c'est de la cellulite. Et du coup, euh, je regarde, je vois que ça monte, ça monte, ça monte, et je vois que j'en ai au cul. <rire> aux fesses pour être plus poli. Et là, je me mets... Marie. Ouais, je monte mon cul à ma belle-sœur. ça va, j'étais pas poil non plus, mais je monte mes fesses, quoi. Je me dis, Marie, euh, c'est quoi les traits sur mes fesses Ça, euh, c'est des vergetures. Je me dis, ah merde, putain, euh, ça, c'est parce que j'ai pris 3 kilos d'un coup aux fesses. Ah <rire> ouais, j'ai des vergetures au cul, quoi. Et du coup, ça, ça m'a complexé, vraiment, toute cette petite anecdote de Mère Castor, parce que ça m'a complexé, vraiment beaucoup. Genre euh, j'ai pas mis beaucoup de shorts pendant un long moment Je suis sûre que je vais me fais insulter parce qu'on va me dire que ouais t'as pas à te plaindre parce que toi t'es fine J'ai complexé, je vais pas vous mentir Et euh, vraiment j'ai pas été bien pendant 3 ans je pense euh, J'ai beaucoup complexé alors ce qui est un truc de fou c'est que je suis passée euh, jusqu'à mes 15 ans J'étais très complexée de ma maigreur et je voulais prendre beaucoup de poids Et ça y est je prends 3 kilos, c'est la meuf 3 kilos c'est rien Et, euh, et j'en avais besoin de ces 3 kilos putain je prends 3 kilos et ça y est, c'est la fin du monde dans ma tête. L'hiver encore ça passait, quoique tous les soirs je me regardais en culotte devant le miroir et j'étais un peu au bout de ma life. Maintenant je le vis grave bien en fait parce que bah, voilà, je suis allée à la plage avec plein d'amis, garçons ou filles. Hein. Je connais des garçons qui ont des vergetures et euh, je, fin, je trouve que c'est juste euh, la beauté naturelle du corps et aujourd'hui je trouve vraiment ça, limite je, limite on prend pour une folle quand je dis ça mais je trouve ça joli en fait, je trouve ça fait, ça fait juste naturel, ça fait vrai, ça fait authentique genre c'est juste naturel et je me dis mais le corps de la femme il est beau il est beau avec la cellulite, il est beau avec des vergetures et euh, j'ai vachement remis en question euh, tout ce qu'on voit dans les magazines, même tout ce qu'on voit sur Instagram sur Instagram faut pas se mentir, il y en a plein qui photoshopent leurs photos, je les blâme pas du tout hein. Euh, mais juste faut pas oublier ça, faut garder ça en... dans un coin de sa tête euh, Se dire que tout ce qu'on voit sur Instagram, euh, au final ça, ça devient un peu comme dans les magazines Encore une fois c'est pas forcément une critique négative, juste qu'il faut pas se dire euh, Putain les meufs elles sont trop canon quoi Je sais que c'est pas la réalité, mais quand j'étais plus jeune, euh, je... c'était mon objectif d'être comme ça Mais c'est impossible, enfin personne n'a le corps parfait, n'a la tête parfaite, n'a les cheveux parfaits, n'a même les orteils parfaits Personne Les orteils chez moi en fait de toute façon les oreilles, c'est toujours moche, j'ai envie d'être Ah, Je suis allergique à mes propres conneries Troisième gros complexe, mes poils mmh, les beaux poils bruns, longs, denses Il faut savoir que mon papa est blond Mais je n'ai absolument pas hérité de ses poils Merci maman qui est brune Donc j'ai hérité ça de ma petite mamounette Maman je sais que tu vas regarder cette vidéo, je t'aime Mais putain pourquoi J'ai tellement complexé de ma pilosité pendant Et eh ben encore une fois tout le lycée Ouh la belle période de merde pour moi. <rire> oui parce que j'en avais rien à foutre jusqu'à ce que des, des gens qui se croient drôles s'amusent à, eh bah, hein. à me dire, bah du don, des garçons, s'amusent à me dire, bah du don Margot, t'es plus poilu que moi. Eh ben bah, on dirait un homme tellement t'es poilu. Euh, et s'amusent à te tirer sur les poils quand tu es en t-shirt à, à rigoler de toi. Oui, on m'a appelé Chewbacca Non mais c'est pour vous dire, hein. Oh la méchanceté des gens quand même. Et puis ils étaient là, oh ça va, je rigole. Mais moi je rigole pas à chaque fois, alors pourquoi tu refais les mêmes blagues On avait marre de me prendre des réflexions, marre de... J'en avais marre, euh, sur YouTube j'en avais un petit peu, genre quand je faisais des lookbooks ou que je montrais des bijoux en close-up ou quoi, j'en avais un petit peu des commentaires comme ça. Tellement marre qu'on me fasse des putains de réflexions que je me suis mis à blondir mes poils. Je, je croyais à l'époque que je le faisais pour moi, je me suis vite rendu compte que pas du tout, je le faisais juste pour les autres. Sauf que j'en avais marre parce que mes poils repoussaient très vite, donc on voyait très très vite la repousse noire des poils. Et euh, ça coûtait très cher en plus, donc ça m'a cassé les couilles. Et un beau matin... Je me rappelle, ma mère m'a pris pour une folle quand je suis descendue après avoir fait ça. Un beau matin, j'ai piqué l'épilateur électrique de ma maman et j'ai juste épilé mes bras. Donc ça se fait, ça se fait même en institut, hein, euh, voilà, c'est une épilation, genre, enfin, de toute façon, euh, tout s'épile en fait. Même le sif, donc je vois pas pourquoi les bras ça s'épilerait pas. Et je sais très bien que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Voilà, faire les choses euh, pour les autres, euh, les autres on s'en bat juste les couilles en fait. Ouais, c'est bien plus simple à dire qu'à faire. Du coup, je me suis vite rendu compte que je faisais pas ça pour les bonnes raisons, que c'était pas une bonne chose, que c'était malsain et qu'il fallait que j'arrête. Ça a été très dur parce que les remarques ont recommencé. Et à un moment, en fait, j'ai juste arrêté le lycée. Enfin, j'ai passé mon bac, je l'ai eu et je suis passée à la fac. Et à la fac, les gens ils s'en battent les couilles du physique des autres. Alors ça dépend des facs, etc. Mais dans, dans RN2, du moins en psycho, je suis arrivée. Les gens s'en battaient les reins, en fait. Donc c'est là que je me suis rendu compte que moi-même, je m'en foutais, que c'était pas c'était pas moi qui aimais pas mes poils, je n'aimais pas mes poils à cause des réflexions des autres. Parce qu'on est tellement bridé dans cette société, genre en mode « Non mais la femme, elle doit pas avoir de poils. » Du coup, je me suis remise de ouf en question. C'est pas du jour au lendemain que j'ai arrêté de m'épiler les bras. Voilà pour mes trois gros complexes physiques. Euh, comme voilà les poils maintenant c'est plus un complexe comme quoi les complexes ça peut partir euh, avec beaucoup de temps ça peut partir. Alors au niveau complexe euh, de ma personnalité je vais aller vite oui nous avons encore changé de place vive ce soleil en fait je comprends pourquoi je filme pas la lumière naturelle normalement donc euh, complexe au niveau de ma personnalité je pense que mon premier complexe au final c'est de manquer autant d'estime de moi enfin genre quand je rencontre des inconnus quand j'arrive dans un nouvel environnement avec bah, des nouvelles personnes tout ça euh, je ne suis pas vraiment moi-même et je manque terriblement de confiance en moi. C'est aussi quelque chose qui me bloque beaucoup, euh, même pour des trucs pour Youtube par exemple. Des fois on me propose des trucs trop bien et juste parce que je n'ai pas confiance en moi, je vais dire non. Parce que je vais dire non mais moi je ne vais pas le faire comme, euh, comme il faut en fait. Genre je manque vraiment beaucoup beaucoup beaucoup de confiance en moi. Euh, là par exemple, euh, enfin là, je finis ma licence et normalement l'an prochain je pourrais enchaîner sur un master et je manque tellement de confiance en moi que je me sens juste pas capable d'aller en master je me dis mais je vais jamais y arriver c'est mort ça sert à rien en fait c'est une vidéo qu'on fait sur un team euh, Qu'est-ce que j'aime pas aussi qui me complexe au niveau de ma personnalité Si ça et je pense qu'on peut vraiment parler d'un complexe euh, le fait que je sois sensible je suis pas sensible comme personne je suis quelqu'un non mes t'inquiète euh, enfin moi j'ai un cœur de pierre je m'en bats les reins des gens euh, tu vois lui il m'a dit ça je m'en fous euh. Tu vois, je dis ça auprès des gens. Je suis quelqu'un de hyper sensible et c'est quelque chose qui me complexe. Je sais pas pourquoi je n'ai. Je pense que j'ai pas envie de montrer ma faiblesse. Alors, c'est typiquement ce que je suis en train de faire depuis une demi-heure dans cette vidéo. Mais j'ai pas envie de montrer ma faiblesse aux gens. Genre, même, c'est le truc tout con. Tu vois, on regarde un film triste, je veux pas pleurer devant les gens. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'ai. J'ai vécu quelque chose dans ma famille de pas forcément évident. Et j'ai tout fait pour pas montrer. Montrer que j'étais pas bien auprès de mes proches, je contiens tout, sauf qu'il y a forcément un moment où ça explose et ça arrive à chaque fois, j'explose un jour ou l'autre, et c'est chiant en fait, parce que du coup même pour mes proches, mon copain il me dit tout le temps, mais t'es insupportable, tu te dis jamais quand ça va pas, c'est chiant. Il y en a plein de choses hein, que j'aime pas euh, chez moi, hein, physique, personnalité, euh, mais là je vous ai vraiment parlé des gros trucs qui me complexent vraiment et qui me bloquent un peu dans la vie de tous les jours et qui sont... Euh, euh, un travail de tous les jours en fait. C'est vraiment un réel travail de tous les jours. Si je devais vous donner des conseils, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. Clairement, il n'y a pas de recette miracle. Ça va être des conseils bateau, mais c'est des choses qui, qui finalement, au fur et à mesure du temps, marchent. Donc, première chose, euh, essayez de vous focaliser sur le positif. S'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous physiquement, concentrez-vous sur les choses que vous aimez. Il y a forcément des choses que vous aimez chez vous. Euh, et du coup, il faut essayer de les mettre en valeur et de se focaliser là-dessus. De toute façon, c'est très connu, le positif va attirer du positif. Donc forcément, si tu te regardes dans le miroir et qu'à chaque fois tu te dis « ouais, je suis moche, ouais, euh, j'aime pas mes jambes, j'aime pas mon nez, euh, j'aime pas mes cheveux », bah ça va rien t'apporter au final à part de la tristesse. Alors que si tu te dis « ah mais ouais, mais j'aime bien euh, mes dents », concentre-toi sur ces choses que tu aimes et fais-toi des compliments. Ouais, deuxième conseil, fais-toi des compliments dans le miroir. Ça va paraître, vous allez vous dire, mais je vais paraître hyper égocentrique, euh, non mais je vais pas faire ça, enfin je vais pas parler tout seul et me dire ça, si. Ça a un impact hyper fort sur soi. On m'a toujours dit, le meilleur ami que tu puisses avoir, euh, c'est toi-même. Troisième conseil, laisse-toi du temps. Ça prend du temps de s'apprécier, ça prend du temps de surmonter ses complexes, mais c'est pas infaisable. Et soyez patient. Voilà tout le monde pour cette vidéo Parlons Vraiment, j'espère que ça vous aura plu, j'ai vraiment parlé à cœur ouvert, j'espère que j'aurai le courage de publier cette vidéo, je ne le montre pas mais en vrai ça me stresse beaucoup et c'est pour ça que j'ai fait plein de blagues nulles. N'hésitez pas du coup à échanger en commentaire, échanger avec moi ou entre vous, euh, je trouve ça génial, moi je vais essayer de répondre à un maximum de personnes et d'échanger avec vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je ne suis pas trop embrouillée, que je me suis bien exprimée, c'est un peu compliqué, euh, bref. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes deux très gros bisous, ciao <musique> Oh,